Pour accéder à un guide disciplinaire, on passe par le portail disciplinaire correspondant. En l'occurrence, il s'agit du portail informatique, mathématiques, sciences de la nature. Tout comme les autres guides disciplinaires, le guide en mathématiques regroupe de nombreuses ressources pour vous aider à accéder à l'information dont vous avez besoin. Pour naviguer dans les différentes sections du guide, on utilise le menu à gauche de l'écran. Dans notre cas, on y retrouve des outils d'aide à la recherche et à la rédaction ainsi que des liens vers les bases de données essentielles du domaine. On y trouve aussi des liens vers des encyclopédies et dictionnaires pertinents, ainsi que vers des ensembles de livres électroniques. Vous avez aussi de l'information sur le repérage et la rédaction de thèses et mémoires, et finalement, une foule de ressources d'intérêt général sur le sujet. Lorsqu'on accède au guide à partir d'un téléphone ou d'une tablette, c'est plutôt à partir de la petite icône de sous-menu en haut à droite qu'on pourra naviguer dans le guide.